à tous les astraliens c'est Korama, j'espère que vous allez bien je voulais merci déjà Gabriel de m'avoir permis de faire des, des nouvelles vidéos donc euh, je t'en remercie à toi Gabriel et je fais cette vidéo par rapport aux batailles de légende 2 donc euh, voilà quoi j'en ai acheté 6 en tout donc c'est pas la première fois que je les achetais donc j'en ai acheté j'en ai acheté d'autres ici ce petit paquet donc euh, que je vous montrerai à la fin de la vidéo donc voilà bon, on va commencer en ouvrant le premier booster alors alliance des duelistes en carte euh, piège manifestation Altergeist Excusez-moi un, Une carte Rituel, rituel de l'hypnose le maudit Un monstre Alors j'ai Le Cyber Dragon Super, je suis assez content Oh, c'est parfait En deuxième booster Un numéro 90 Seigneur Photon Aux yeux galactiques Franchement, je suis super content de la deuxième, de deux, j'ai encore de la chance, c'est super. Maintenant, deuxième booster. Alors, on commence avec un autre Cyber Dragon. Cyber Eltanine. Pilote euh, Sanctuaire euh, Psy. Oh, un mangeur de millions des millions et une carte là on se pantoufle de verre donc voilà quoi je vais mettre là les cartes magiques 4 troisième booster alors on commence par euh, enchantement à ange déchu Le numéro 41. Bacouste, le tapir euh, terrible fatigué. Norito. L'orité morale. On fera une deuxième fois que je l'ai, ça fera la deuxième fois, ça égal Carrosse citrouille. Oh, le château doré de Strandberg. Oh, mais c'est parfait ça, c'est génial. Alors ensuite, quatrième booster, excusez-moi si je mets un peu de temps, je suis désolé, alors, oh première fusion, Alkyst -E Metal Pure, Aquest, étage, Hort Frère de Cholino. Cauchemar Sans Fin si voulez, Je vais vous la rapprocher encore De toute façon à la fin de la vidéo je vous montrerai tout Oh, en secret, Gameux, Ciel, Tortue, Marine, Kéjou Oh, parfait. Cinquième booster. Donc je suis un peu désolé, je suis un peu rouillé. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de, de vidéo, mais voilà quoi. Alors, on passe à la suite. Les dossiers Keiju. Ensuite, oh, objet de sacrifice inutile. Mais le Chevalier Nob. Oh, génial. L'arbre cyber. L'arbre cyber. Oh, génial. Le Chevalier fantôme de l'ancienne cape en secret. Ah, oh, c'est super ça. Et maintenant, mon dernier booster. Alors, bûchon de fer. Ah, sabre Gaïa, l'ombre de l'éclair. Cyber -éptanine. Oh L'hypnus le maudit. Et en dernier, le numéro 95, ombre de lambertineur de rumeur Excusez moi un peu de moi je lui donne des, toujours des bichous, comme d'habitude donc voilà voilà ce qu'il a en ce que j'ai eu donc euh, voilà, je suis assez content donc euh, je vais vous faire une récapitulatrice de toutes les cartes que j'ai eu que ce soit magie piège et monstre là je vais trier un peu vite fait en 2-2 deux, deux. monstre Oups, il ah, y a un qui est parti, désolé Excusez-moi Bon, on va faire une petite récapitulation des cartes que j'ai réussi à avoir. Alors, on va commencer par la carte piège. Cauchemar sans fin. Enchantement ange en déchu. Manif manifestation altergeist. En magie, le château d'oreille de Stenberg. Objet de sacrifice inutile. Les dossiers Kaiju. Riquelet de l'hypnus le maudit. En magie, le château d'oreille de Stenberg. Objet de sacrifice inutile, les dossiers kaiju, rituel de l'hypnus le maudit, l'alliance des duistes, Pantoufle de verre, maintenant on monstre, frère Charlie Noble. Plucheron de fer, Médro, le Joali Noble, Pilote Sanctuaire Psy, Carrosse Citrouille, Mangeur des Millions, Cyber et tanine en deux fois. Larve cyber en une seule fois. Deux cyber Dragon Les cholis fantômes de l'ancienne cap. Gans Game ciel tortue marine keju. Maintenant, l'hypnose le maudit. Bon, ça je vais vous le dire en réalité c'est pas ça fera la deuxième fois que je l'ai donc c'est pas trop grave sombre gaïa l'ombre de l'éclair ah. ah. extia altergeist altergeist meta pure Norito, L'orité morale, le numéro 441, le numéro 75 et pour terminer le numéro 90 pour la deuxième fois. Je suis super content. Maintenant on va passer aux cartes que j'ai eu avant ce paquet là. Je vais, mettre, je vais faire un peu de place là C'est un peu de dangereux désolé si je prends du temps alors en premier dragon d'hibernation que j'ai eu dans bon, les premières ouvertures de booster l'hypnus le maudit comme je vous l'avais dit Idathe de l'étoile l'étoile de la terre medrod le cholin noble en deuxième fois Rorex, le seigneur élémentaire bise faire Star Jongle, Jongleur des dommages, de dommages Majartiste, artiste. Trudy la sorcière. Le chevalier de fer. Clown farceur mage artiste. Ange déchu Nasten. Alors, carrosse citrouille pour la deuxième fois. Gabrion le seigneur du temps. Alors, en carte pêche, assaut solennel top sans fond. Cœur de vérité du monde. Alors, l'alliance des dualistes pour la deuxième fois. contact de conversion. Découverte de l'héritage du monde. Objet de sacrifice inutile pour la deuxième fois. Alors, en synchro, j'ai eu magicienne des merveilleuses TG sombre Gaïa l'ombre de l'éclair pour la deuxième fois alors dragon Gomblard topologique et le, mon premier numéro 90 seigneur photon Seigneur euh, photon aux yeux galactiques. Donc voilà quoi. Voilà ce que j'ai eu en tout dans mes dans mes premiers, dans tous mes premiers boosters. Mes premières ouvertures. Dans mes deux premières ouvertures, excusez-moi. Donc euh, je remercie encore euh, Gabriel euh, pour me permettre de faire encore ces vidéos. Par contre, d'ici peu de temps, il y aura d'autres ouvertures, euh, bien sûr. Je veux bien parler de d'autres ouvertures qui ne concerne rien à voir avec Yu-Gi-Oh! Je vais bien parler, comme vous pouvez le savoir, qu'il y a un nouveau jeu qui est sorti récemment. C'est le jeu de DBS, Card Game. Donc, Je vous montre juste une carte, donc voilà quoi. D'ici peu de temps, il y aura une ouverture de ce jeu. Comme vous pouvez voir, Card Leader, en tant que Card Leader. Donc en premier modèle. Donc voilà quoi. Alors si vous avez alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et partager sur tous les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de carte Yu-Gi-Oh et bien d'ici peut-être ouverture de carte Dragon Ball Super 4 Game. Allez, à bientôt.